Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, eh bien, je vais parler un petit peu de chiffres et je vais notamment, eh bien, t'expliquer comment, grâce à la sous-location, aujourd'hui, je gagne pratiquement 10 000 euros par mois de cash flow dans mon entreprise grâce donc à la sous-location professionnelle immobilière. Mais tout ça, eh bien, je t'en parle juste après le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout de suite à laisser un gros pouce bleu pour me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis je vais t'inviter aussi à t'abonner si toi aussi tu souhaites avoir plus d'informations sur la sous-location, la conciergerie automatisée, l'investissement locatif dans l'immobilier. Et bien si tu veux avoir plus de vidéos et être notifié les prochaines fois que je vais te publier des vidéos sur cette chaîne YouTube, et bien je t'invite tout de suite à t'abonner et à activer la petite clochette. D'ailleurs, avant de commencer, je vais t'inviter tout simplement à eh me rejoindre lors de mon prochain webinaire où je vais rentrer beaucoup plus dans le détail justement sur qu'est-ce que la sous-location professionnelle immobilière et comment on peut mettre en place ce type de business comme moi tout simplement. Et eh bien, je vais t'en parler en live dans ce prochain webinaire et donc tu vas découvrir le petit lien dans la partie commentaires, tu découvriras ce petit lien, tu t'enregistres et comme ça tu vas participer à ce prochain webinaire qui sera totalement gratuit bien évidemment. Donc dans cette vidéo, eh bien, je voudrais faire un petit point, un petit peu sur mon activité. Donc moi, la sous-location, j'ai lancé ça il y a maintenant deux ans en France. Je précise bien, puisque j'avais lancé la sous-location bien avant, donc à l'étranger, il y a de ça plus de cinq ans, six ans même. Donc ça remonte à un petit moment maintenant. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo, si tu remontes dans les historiques sur YouTube, tu verras, j'avais fait une petite vidéo justement où je parlais... Euh, de la sous-location et ce que je générais exactement euh, donc euh, par rapport à ça donc là et eh bien c'est euh, pratiquement dix mille euros alors euh, c'est un chiffre que je balance comme ça et tu vas te dire dire wow, ça sort d'où ce chiffre là bon c'est assez simple hein, euh, je, vais te, je vais te refaire le calcul très rapidement euh, donc aujourd'hui moi j'ai à peu près 19 sous-locations enfin euh, j'en ai voilà, alors on va, on va dire 20 parce qu'il y en a toujours qui sont dans les tuyaux qui sont en cours de signature etc puisque je rentre des biens assez régulièrement euh, donc, j'ai démarré il y a deux ans donc en France, précisément, euh, il y a plus, un petit peu plus de deux ans, donc la, donc la sous-location. Et j'ai démarré clairement de zéro. Euh, j'ai démarré très clairement de zéro. Alors, même si certains penseront qu'il y aura toujours des, des haters ou des mauvaises langues qui diront que euh, ce n'est pas possible, etc. Le fait est que c'est tout à fait possible, puisque j'ai vraiment démarré de zéro dans le sens où... Euh, euh, bah quand j'ai redémarré cette activité ici, je revenais de l'étranger et je n'avais absolument rien. Euh, donc je suis revenu un petit peu les mains, dans, les mains dans les poches, si on peut dire ça comme ça, et j'ai relancé une activité vraiment de sous-location. Et puis par la suite, après, j'ai lancé de la conciergerie, mais je suis vraiment revenu sur la sous-location. Ce qui est bien dans, cette, dans la sous-location, c'est qu'effectivement, c'est un moyen de faire de l'immobilier rapidement, de gagner des sous rapidement, euh, puisque ton premier appartement, en gros, si tu es bien motivé et que tu es vraiment à fond, en 30 jours, tu as ton premier appartement, il faut être très clair, et donc c'est du cash flow qui tombe tout de suite. Sachant qu'un appartement récolte à peu près en moyenne 400 euros par mois, en moyenne, euh, moi, je suis sur un petit peu plus, mais j'aime plutôt tendance à dire euh, 400 euros pour être, euh, voilà. Euh, mais certains vont très clairement faire plus. Moi, j'ai des élèves qui, qui font euh, 1000 euros par mois sur des appartements. J'en ai aussi, moi, sur des maisons. Alors, c'est plus sur les maisons où on va aller chercher plus de, plus de cash flow, très clairement, euh, que sur les petits appartements, effectivement, les petits studios, on va plutôt les chercher 300 euros. Voilà, pour, pour faire très simple. Donc, ça va vraiment dépendre du type de logement et ça va vraiment dépendre aussi de la localisation. Des localisations qui sont beaucoup plus à risque, on peut gagner beaucoup plus par contre. Des localisations où c'est assez, euh, assez flat, c'est assez euh, régulier durant l'année. Et du coup, on fera moins de cash flow. Mais par contre, ça sera régulier, ça sera du récurrent. Il n'y aura pas trop de soucis à se faire par rapport à ça. Euh, alors bien évidemment, il y a eu son lot de confinement, pas confinement. Mais au final, on s'est rendu compte qu'on prend toujours nos réservations. Hein, ça ne change pas grand-chose. Euh, ça joue un petit peu sur peut-être la valeur, effectivement, puisqu'on va louer un peu moins cher que ce qu'on aurait dû faire normalement. Mais globalement, ça reste euh, très acceptable et j'ai même des, des, des, des élèves de mes formations qui, comparé par exemple à l'année précédente, ont gagné plus d'argent euh, cette année. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc oui, effectivement, pratiquement 10 000 euros de cash flow par mois, tout simplement, bah, si tu fais le calcul, hein, 20 appartements fois... Moi, je te dis, je suis plutôt sur 500 parce que j'ai des, des, des maisons, j'ai aussi des gros appartements, donc là, on va chercher beaucoup plus en, en cash flow, on est plutôt dans les 500 euros. Euh, donc je fais le calcul, hein, c'est assez rapide, 20 000 x 500 et ça va donner à peu près le, ce que je fais à peu près par mois. Alors bien évidemment, des fois c'est plus haut, des fois c'est plus bas. Mais voilà, en moyenne, on est à peu près sur ça. Euh, donc tout ça, bah, si ça demande du travail, hein, bien évidemment. Il faut lancer les appartements, il faut certains appartements que j'ai meublés, d'autres qui étaient déjà meublés. Euh, il faut les chercher, il faut les sourcer, il faut les... Comment dirais-je, les embellir, il faut leur donner euh, le, le, le sentiment, enfin, il faut donner envie aux voyageurs de louer les appartements. Euh, après, il faut aussi euh, appliquer des techniques de tout ce qui est lié au management, hein, donc euh, des techniques qui vont te permettre eh bien, de louer tantôt plus cher, tantôt moins cher. Euh, et ça, il faut des outils pour faire ça. Euh, il faut des chain managers. Euh, donc, moi, j'utilise notamment eh bien, donc, mon propre chain manager, mais également aussi celui de Base24. Donc, deux channel manager que j'utilise, de toute façon le mien est calé très clairement sur, sur l'API de, de base 24 Et du coup, ça me permet eh bien, de, de faire du lead management, c'est-à-dire que je suis capable de, de automatiquement, de manière automatique, euh, de changer mes prix en fonction de nombreux critères. Très clairement. Et donc, c'est ça qui va permettre de chercher de la rentabilité. Parce que si tu veux, si tu mets ton prix euh, et que tu le laisses comme ça, euh, en gros, tu as un tarif saisonnier, basse saison et haute saison malheureusement, tu ne vas pas être optimum et tu, malheureusement, tu vas pas gagner beaucoup d'argent parce que ça va vraiment dépendre des stratégies de prix que tu vas mettre en place. Donc, euh, tout ça, c'est important, bien entendu, tout ça, c'est du professionnel, hein. euh, on ne fait pas ça en mode amateur, je ne le fais pas en mode amateur, c'est aussi pour ça que je dispense des formations sur comment créer des entreprises sur de la sous-location, hein, très clairement. Mais euh, tu peux du moins le tester à ton petit niveau, si tu souhaites, tu peux le tester effectivement dans ta ville, prendre un appartement puis faire le test tout simplement. Et puis si ça ne marche pas, eh tu arrêtes. Si tu n'y arrives pas ou si tu ne te sens pas à la hauteur ou si tu n'as pas assez de temps, ou ça te prend la tête tout simplement, bah, tu peux arrêter. C'est pas un souci, contrairement à de l'investissement locatif où là, bah, quand tu cherches un appartement, tu t'engages sur 20 ans, tu signes un crédit, bah, là, c'est pas le cas. Là, tu signes un contrat que tu peux finalement arrêter au bout de trois mois. Donc ça, c'est plutôt top. Hein. Donc voilà un petit peu comment j'y suis arrivé, euh, alors bien évidemment euh, il y a des appartements qu'il a fallu meubler, donc il a fallu un petit peu d'argent, alors comment je m'y suis pris bah, Tout simplement euh, j'ai fait en sorte de trouver tout de suite des appartements, les premiers appartements qui soient les, les plus rentables possible, euh, donc qui génèrent un maximum de cash flow euh, et ce que j'ai fait c'est que les, les meubles, tout ce qui est ameublement des appartements, eh j'ai pris des systèmes de paiement en 10 fois. Euh, auprès de différentes enseignes donc j'ai fait du 10 fois très clairement euh, avec aussi des cartes bancaires à débit différé ce qui permet de gagner un mois et si tu veux tout ça m'a permis de lancer mes appartements en, est, en démarrant de zéro tout simplement euh, en démarrant de zéro certains appartements j'ai réussi à négocier donc, le premier mois de loyer euh, certains appartements j'ai réussi à différer donc, la caution, euh, donc le dépôt de garantie lorsqu'on veut euh, donc, euh, lancer l'appartement il enfin, y a plein de techniques hein, plein de manières de faire et si tu veux, ce que j'ai mis en place, c'est que bah, les appartements qui s'autofinançaient, ils, ils généraient de la trésorerie, et bien cette trésorerie-là, je la mettais de côté pour réinvestir sur un deuxième appartement, un troisième, un quatrième, etc. etc. Euh, et en fonction de la trésorerie disponible, bah, j'allais sur des plus ou moins gros projets, sachant que je savais aussi que les gros projets euh, me permettaient d'aller chercher de la rentabilité beaucoup plus rapidement aussi. Les petits, c'est voilà, plus facile à mettre en place, mais on sait qu'on va moins gagner d'argent, donc on va aller moins vite. Mais encore une fois, c'est un business où, euh, si tu veux, on n'est pas là pour faire un, un sprint, on est plutôt là pour faire un marathon. On s'inscrit vraiment dans le temps, puisque l'idée, c'est vraiment de se créer des revenus passifs qui tombent tous les mois. Et c'est ce qui est vraiment possible avec la sous-location. Et d'autant plus par les temps actuels, puisque... Euh L'investissement locatif est de plus en plus compliqué parce que les banques sont de plus en plus regardantes sur ta situation, etc. On sait aussi que les situations personnelles vont se dégrader de plus en plus à cause du marché de l'emploi, à, à cause de toute cette crise qu'on est en train de traverser. Donc, à mon sens, la sous-location, c'est vraiment une bonne alternative parce que ça te permet vraiment de démarrer de, de quasiment rien, pas de zéro totalement, mais presque, sans crédit bancaire, sans être propriétaire des appartements. Nous, on est juste là pour faire du business. Hein. C'est un peu comme, euh, comme Uber euh, qui propose des véhicules euh, à louer, enfin, qui propose des chauffeurs, des, des véhicules, mais qui, qui, qui, qui ne les possède pas. C'est comme, euh, comme Amazon qui vend des produits sur sa marketplace, mais qui n'a pas de. Comment dirais-je bah, qui, qui, qui ne fabrique pas les produits, hein, tout simplement. Euh, puis, c'est comme Airbnb aussi qui, euh, bah, qui propose des appartements sur, ce, sur, sa, sur sa plateforme, alors qu'il n'a aucun appartement. Euh, bah nous c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on fait de la sous-location, bah, les appartements ne nous appartiennent pas, mais par contre on fait un business dedans et tout ça, bien entendu, encore une fois, de manière légale, parce que je vois encore des messages parfois qui tombent, c'est -il illégal et tout ça, mais je me dis, mais comment les gens peuvent raconter ça alors qu'ils n'y connaissent rien À un moment donné, formez-vous, euh, apprenez, euh, suivez des webinaires, des conférences, tout ça c'est gratuit euh, et vous verrez que tout ça c'est possible, euh, j'y arrive, les autres y arrivent également, on est nombreux à y arriver, donc à un moment donné si toi aussi tu souhaites mettre ça en place, tu es investisseur immobilier, peut-être que tu es aujourd'hui salarié mais que voilà, ton salaire est un peu capé ou alors tu es en reconversion professionnelle, bah franchement, participe à ma prochaine webconférence, participe et tu pourras juger par toi-même de, de ce qu'on peut réellement faire dans la sous-location professionnelle immobilière. On a terminé, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas à me dire ce que tu en fais aussi, bien combien tu fais par mois en ce moment euh, Ça peut être intéressant justement de comparer nos chiffres, mais on le sait, hein, euh, les chiffres sont à peu près, euh, à peu près identiques. Euh, là, enfin, disons qu'on a une moyenne par rapport à ça et c'est comme ça qu'on permet de déterminer si le business si il est rentable ou pas. Bien évidemment, ça passe aussi par les études de marché, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais à chaque fois, je fais une étude de marché avant de réellement de me lancer dans une ville. On a terminé, n'hésite pas à commenter et puis écoute, euh, bah, comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Je te souhaite une excellente journée, à très bientôt, ciao